Aujourd'hui, je rejoins la playlist Conseil Lecture pour vous présenter le livre Sportive, édité en 2022 par la maison d'édition de Books Supérieurs. C'est parti Sportive est la traduction française de l'ouvrage Raw, édité en 2016. Pour les habitués de la chaîne, cette lecture nous avait été conseillée par Juliana Antero lors de notre interview il y a quelques mois. Je suis donc ravie de vous annoncer que cette version est désormais disponible en français. Ce livre est écrit par Stacy Sims. Elle est docteure en physiologie de l'exercice et en nutrition sportive depuis plus de 20 ans. Elle a travaillé à l'université de Stanford entre 2007 et 2012 où elle s'est spécialisée dans l'étude de la différence de sexe, des conditions environnementales et nutritionnelles pour la récupération et la performance. Depuis quelques années, elle a monté son propre cabinet de consultante. La ligne directrice de cet ouvrage est simple, et ne varie jamais tout au long du récit, les femmes ne sont pas des petits hommes. Et c'est d'ailleurs la phrase d'ouverture de ce livre. Elle part du constat que peu de recherches ont été faites spécifiquement sur les femmes alors même qu'elles représentent 50% de la population. Tous les plans d'entraînement et les conseils nutritionnels actuels ne sont donc pas adaptés à la physiologie féminine. La mission du livre est de démentir certaines affirmations en apportant plus de nuances et de précisions sur ces sujets. Vous l'aurez compris, le but final est d'aider les femmes à améliorer leur entraînement, leur performance et leur santé en général. Le livre est divisé en trois grandes parties. La première reprend les différences hommes-femmes de façon précise et documentée. On y parle de la physiologie hormonale féminine, de la puberté jusqu'à la ménopause en passant par la grossesse. La deuxième partie se base sur les fondations du corps féminin. De quoi est composé le corps d'une femme Comment optimiser sa musculature pour éviter les blessures ou encore pourquoi c'est important de connaître le fonctionnement de notre système digestif. Cette partie est enrichie par de nombreux exemples d'exercices recommandés. La dernière partie entre dans le vif du sujet comment performer et être en bonne santé quand on est une femme. Il contient une source inépuisable de conseils concernant l'alimentation, l'hydratation, l'adaptation aux températures extrêmes ou encore la santé mentale. Stacy Sims nous donne son point de vue concernant les compléments alimentaires, les gels utilisés pendant les courses, sur leur contenu optimal nécessaire en fonction de votre physiologie, etc. L'ouvrage est enrichi par des témoignages de sportifs de tous les âges, coachés par l'auteur. Ce livre est clairement destiné au grand public. Il vise à donner une chance à toute femme de mieux se connaître et de faire du sport en faisant le moins d'erreurs possible par rapport à leur propre physiologie. Il est documenté et sourcé par beaucoup d'articles scientifiques, ce qui laisse l'occasion aux plus férus d'entre vous d'aller plus loin dans la compréhension du sujet. Et il est aussi pertinent pour les hommes que pour les femmes qui souhaiteraient mieux comprendre le fonctionnement de leur sportive. Je ne peux que vous encourager à découvrir Sportive qui est une lecture absolument passionnante. Si c'est un sujet longtemps resté dans l'ombre, on avance de plus en plus dans les connaissances spécifiques à la femme. Vous auriez tort de vous en priver. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo pour nous soutenir et à commenter si vous avez des questions. Je reviens bientôt pour du contenu d'entraînement au féminin et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut sportive est la traduction française de l'ouvrage Raw Raw <rire> Raw Raw Je rejoins la playlist Conseil lecture C'est non saucisse, c'est non tu t'allonges, tu fais dodo, c'est tout tu croques pas dans ça